Je suis étudiante en deuxième... Non, mais je... je... je... je... je... <rire> maintenant que... <rire> Salut, je m'appelle Salomé, je suis étudiante en bachelor communication à l'ISCP à Toulouse et aujourd'hui, je vais vous parler de mon stage au Stade Toulousain. Mon poste au sein du Stade Toulousain est varié. J'ai la chance d'être dans une équipe complète et de pouvoir toucher un peu tous les domaines de la communication. Ma mission la plus récurrente est la rédaction d'articles pour le site officiel et pour de la communication interne. J'aide également à la mise en place de plans de communication pour les finales de Top 14 et de Champions Cup, mais également pour la campagne de réabonnement pour la saison prochaine. Enfin, je participe également à la mise en place des conférences de presse et à la gestion des réseaux sociaux. Je dirais que le point commun entre le sport de haut niveau et la communication est tout d'abord l'importance du travail en équipe. Ensuite, je pense à la gestion de la pression. Dans le sport de haut niveau, il faut constamment jouer avec la pression et faire en sorte de donner le meilleur de soi pour arriver à un bon résultat. J'ai eu la chance d'arriver dans une période où le stade s'était qualifié pour les finales de Champions Cup et de Top 14. et C'était des moments hyper intéressants, mais il y avait beaucoup de pression et ça, il faut s'en rendre compte. Je pense que pour trouver son stage idéal, il faut cibler nos recherches sur le secteur qui pourrait le plus nous plaire, là où on se sent le plus à l'aise. Ensuite, je pense qu'il faut faire marcher au mieux son réseau et faire le plus de candidatures spontanées possible. faire un tableau de suivi de stage et surtout ne jamais se décourager.